Toujours dans le cas du problème du point M soumis à une force centrale nous allons montrer que la loi des airs conduit à la troisième loi de kepler. Alors nous avons écrit mathématiquement la loi des airs sous la forme a de t égale c sur 2 fois t c'est à dire que l'air balayé par le rayon vecteur est proportionnel au temps et c'est la constante des airs r carré θ. point. Donc si t euh, est la période de rotation du point M autour du point attracteur eh bien euh, l'air parcouru est l'air de l'ellipse et donc cette aire de l'ellipse est est exprimé sous la forme A égale pi AB. On va donc pouvoir écrire dans cette expression pi AB égale C sur 2 fois grand T. En réorganisant les termes, on obtient T2 sur A2 égale 4pi 2 B2 sur grand C au carré, où C est donc est la constante des airs. On peut démontrer que le demi-petit axe B est relié au demi-grand axe A par B2 égale P fois A. P, c'est le paramètre de l'ellipse. Et ce paramètre s'écrit m c2 sur k ou k est caractéristique de la force euh, centrale donc on va voir quand on injecte ces relations dans cette expression t2 sur a2 égale 4pi carré amc 2 sur kc 2 les constantes des vont disparaître et le demi grand axe ici va venir dans le premier terme au dénominateur on obtient t2 sur a3 égale 4pi carré m sur k dans le cas d'une trajectoire elliptique on sait que grand K est négatif, et c'est égal à moins GMO sur fois M. Donc on a finalement T2 sur A3 égale 4pi carré sur G GMO. Cette expression est bien la troisième note Kepler. On voit qu'elle ne dépend que de la masse du point attracteur, O. Et elle est valable également pour une trajectoire circulaire. À ce moment-là, il faut euh, remplacer le demi grand axe de l'ellipse par R0, le rayon de la trajectoire circulaire.